Bonjour à tous, donc euh, aujourd'hui dans cette vidéo je voulais parler de, des chapelets que j'utilise. Ce sont euh, parmi les, les chapelets les plus puissants en fait qui existent au monde. Euh, donc il y a le chapelet de la Divine Miséricorde, je pense que beaucoup d'entre vous le, le connaissent. Euh, il y a aussi le chapelet du très précieux sang de notre Seigneur Jésus Christ. Et il faut savoir que le, le sang de Jésus est vraiment... Euh, le, ce qu'il y a de plus précieux sur, euh, sur Terre. Aussi, euh, le chapelet des enfants à naître, euh, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est vraiment un sacramental euh, très puissant. Et, euh, bon, il y a le chapelet des cœurs affligés, il y a aussi le, le chapelet de, de Saint Michel l'Archange. Euh, voilà. Donc, pour le premier chapelet, euh, le chapelet de la Divine Miséricorde, c'est vraiment, euh, enfin, un chapelet vraiment pour notre temps, pour apaiser la, la très proche colère de Dieu qui va bientôt purifier la création. Et euh, c'est un chapelet aussi euh, très signalé euh, par Jésus auprès des, des agonisants euh, et, des, et des pécheurs en fait. Des, donc en fait, euh, il faut prier au chevet des, des agonisants ce chapelet pour, euh, pour sauver leur âme. Et Jésus euh, dit euh, cette promesse euh, très, euh, presque incroyable que quiconque dira une seule fois ce chapelet sauvera son âme. Donc c'est vraiment une très grande promesse à ne pas négliger. Donc je vous invite tous à au moins une fois à prier ce chapelet. Voilà, voilà comment faire. Jésus l'a dicté lui-même à Sainte Faustine. Euh, J'en profite pour faire une petite parenthèse euh, à propos de, de cette image qui est le, le Christ euh, miséricordieux. Et Jésus, toujours dans, dans, dans, à Sainte Faustine, dans, dans son, est, tout est consigné dans le petit journal de Sainte Faustine, euh, donc, qui, qui est sainte, qui a été canonisé par l'Église, donc tout, tout ça est très officiel. Euh, Jésus promet à celui qui, qui honore cette image le salut euh, et la protection. Euh, ici bas moi même je la défendrai comme ma propre gloire dit il ensuite le chapelet du très précieux sang de notre seigneur jésus christ là aussi il y a des promesses très intéressantes euh, essentiellement de, de protection euh, donc quand la tribulation va, va arriver ce sera je pense euh, très judicieux de prier ce chapelet c'est un, euh, euh, un chapelet spécial et on peut l'acheter euh, sur le site de l'Appel du Ciel. Je vous ai mis le, le lien. Euh, là aussi, il y a pas mal d'objets de, de dévotion intéressants sur, euh, sur le site. Je vous laisserai découvrir tout ça. Mais euh, je pense que le plus, le plus intéressant, c'est vraiment la dévotion, euh, tout ce qui concerne la dévotion très précieuse de Jésus. Euh, dit que c'est la plus grande dévotion des, des temps présents effectivement le, encore une fois le sang de jésus qui est y a de plus précieux sur terre euh, donc voilà je vous invite à, à visiter le, le site euh, ensuite le chapelet des enfants à naître euh, là j'en je, ai parlé dans, dans une précédente vidéo euh, c'est un sacramental euh, à faire bénir donc par le prêtre euh, là j'avais dit que c'était ce qui avait de plus puissant pour prier le, le rosaire euh, parce que en fait chaque je vous salue Marie dit sur les grains bleus et chaque notre père dit sur les petites croix euh, à couleur sang en fait euh, euh, sauve des vies euh, dans l'utérus et, euh, et apaise la colère de Dieu donc euh, voilà je vous invite à prier tous vos rosaires sur ce sacramental, pour lutter contre l'avortement et pour apaiser la colère de Dieu. Le tiède dit que c'est l'arme absolue. Donc voilà, je, je vous ai mis les, les liens pour en savoir plus. Euh, le chapelet du cœur affligé, ça vient aussi du, du sanctuaire euh, de Saint-Amour, comme le chapelet des enfants à naître. Euh, là aussi, c'est pour apaiser la colère de Dieu qui, qui va éclater dans quelques mois. Je suis formel, c'est le. Ça a été révélé euh, à Robert Brasseur, hein, un prophète euh, au Canada. Euh, donc voilà, je vous invite à, à, à regarder sur le, le site du, du sanctuaire du Saint-Amour euh, toutes les autres dévotions qui sont vraiment euh, très très euh, signalées. Et donc ça m'arrive aussi de prier le chapelet à saint michel apange euh, il, pro, il promet notamment la, la protection euh, pendant la vie et après la mort, donc en fait, euh, autrement dit se protéger, euh, enfin, pour, euh, pour abréger son, son purgatoire. Donc, euh, euh, voilà, là aussi, c'est un, un chapelet intéressant, c'est Saint-Michel, est, est Saint l'ange euh, protecteur par excellence, et là, là encore, pendant la tribulation, ce sera judicieux de faire appel à lui. Et voilà, sinon, pour conclure, je voulais euh, aussi vous dire... Euh, que les très saintes larmes de la très sainte Vierge Marie et les plaies de notre Seigneur Jésus Christ sont euh, les moyens les, les plus puissants de prière euh, sur terre. Euh, en plus bien sûr du, du sang de Jésus euh, et, euh, et des, des chapelets que j'ai évoqués. Euh, donc prier au nom des, des larmes euh, et, au, et des plaies de, de notre Seigneur.